Bonjour à tous, je suis Philippe Lamberts, eurodéputé écolo, vert, élu en Belgique francophone et candidat tête de liste aux élections de 2014. J'ai été comme beaucoup d'entre vous horrifié de découvrir au fil des révélations de euh, Snowden à quel point Internet est utilisé aujourd'hui pour espionner de manière extrêmement large nos faits et gestes quotidiens. Ce n'est plus quelques individus qui sont ciblés, c'est toute la société. Et donc on mesure à quel point il est absolument important de garantir le respect de la vie privée, le respect de la liberté d'expression, de la liberté de communication entre les citoyens, de manière à ce que nous vivions encore dans une société démocratique. Et nous voyons que ces droits sont aujourd'hui menacés. Il est donc absolument crucial que l'Union européenne se dote d'outils législatifs extrêmement robustes pour contrer ce genre d'espionnage généralisé. La prochaine législature à cet égard sera très importante et donc je vous engage non seulement à apporter votre soutien pendant la campagne électorale à tous les candidats qui ont des réelles convictions de protection de la vie privée, mais aussi pendant toute la législature suivante, d'exercer comme citoyen votre pression sur tous les élus au Parlement européen et en particulier vis-à-vis -vis de ceux qui, la main sur le cœur, disent défendre les, la, le droit à la vie privée, mais en réalité, trop souvent, votent avec les intérêts des États-Unis, ou de la Grande-Bretagne, ou des grands multinationales de l'Internet. Et donc, soyez vigilants, votre implication compte pour tous.